ג'וד morning אליי דננסיו שאר אומרים שמעת רומא מדברים ניצרים ועפנדי דוד בןfortן נמצאו לשרית נאדרה ב' אסתר אמרא מינה בן חנה ו' בן אליהו ב' כוכב. אם vous savez vous si de dire une de Micha contre tes agents éternels nous sommes à travers la terre Michel de la fin de la nuit beveiti, Tnai Bet Din. Encore une Mishnah supplémentaire qui vient nous préciser les conditions qui doivent être écrites dans l'actuva, En me le présentant de manière un petit peu spéciale, en me disant que même si j'ai oublié de l'écrire dans l'actuva, parce que lorsqu'on s'est marié, on a oublié d'écrire cette clause, on est quand même engagé par cette clause-là, parce que Khamim c'est comme ça qu'on s'engage qu'on se marie avec une femme. Et donc, en l'occurrence, c'est quoi cette fois-ci, ce nouveau, nouveau décret qu'on va découvrir? C'est Benan Nukvan. Les enfants en femelles. C'est une manière de dire les filles Les filles, De que tu vas avoir de moi Elles seront installées dans ma maison mitaznan et elles se nourriront de mes biens ad de itnas van les jusqu'à qu'elles vont se marier avec des hommes. Et donc la Michel continue en disant que si tu as oublié d'écrire ça, Khayav, on est quand même engagé de payer cette, cette, cet engagement-là, parce que je suis parce que c'est le devoir du Bédine. J'explique un petit peu, mieux, c'est pas compliqué du tout, parce que euh, on avait déjà expliqué qu'un homme après son décès, eh bien, ses garçons héritent et ses filles n'héritent rien. En théorie, selon la Torah, la fille n'hérite rien s'il y a des garçons. Et même s'il y a un garçon avec 10 filles, et un garçon de 40 ans qui est millionnaire, et.. Il a 10 filles qui sont des petites filles d'entre de, de, 4 et 9 ans et qui n'ont pas un rond autrement. Malgré tout, c'est le grand qui prend tout et les filles qui rien. Ça, c'est son nom la, la strict. Maintenant, le Khamim m'a instauré que malgré tout, il faut quand même prévoir quelque chose pour ces filles-là. Que les filles, jusqu'à qu'elles vont se marier et qu'elles vont pouvoir grandir et se marier, on va instaurer que, le, que les, les biens que le père laisse, eh bien, ils seront engagés en garantie pour. Ils sont engagés pour. Euh, ils sont bon, ils ont. engagés pour nourrir les filles. Ça veut dire, elles n'ont pas le droit de toucher au capital du bien. Mais les biens, on va les investir. Il va y avoir des dividendes et les filles, maintenant, elles vont pouvoir. Elles vont manger jusqu'à qu'arrive l'âge du mariage, qu'elles vont se marier concrètement. Eh bien, elles continueront à se nourrir de ces biens. C'est ce qu'on appelle la Benan Nukvan. La de Benan Nunvan, la condition de l'actuva qui est écrite sur les filles, et la michale, donc, elle est donc comme une mishale précédente, on va prendre que si tu as oublié d'écrire ça quand tu as écrit ta ktouba malgré tout, l'engagement est effectif, malgré tout, parce que c'est un, un takanat rasal de, de s'engager de, de la sorte. C'est tout pour je je Je une journée pleine de la